Et bien, tout simplement, ils, ils ont retrouvé ce matin le cadavre de, euh, de Monica euh, écrasé au sol. Euh, elle vient de se défénestrer. Euh, il s'agit d'un suicide. Euh, vous en conclurez ce que vous voulez. Et euh, <rire> on va donc... la l'état de James Raven, euh, voilà. La, la voilà. Est, est tout aussi plausible que la théorie de l'assassinat Ceci étant dit, voilà. on a quand même... Bon, on est... On est un petit peu méfiant, la fenêtre répétée, enfin il y a tout un tas d'éléments qui nous laissent penser que euh, c'est quand même un suicide hyper violent si c'est un suicide. Euh, on suicide quand même rarement, mais met... en plongeant la gueule dans, le... dans la tête dans la fenêtre, hein, la tête la première dans la fenêtre. Généralement, on ouvre la fenêtre oh, d'eau, Enfin voilà, de... même, même, même si on <rire> va mourir, on... Voilà. Tout un tas de... dans la méthodologie du suicide, il y a des choses qui sont un peu, un peu étranges. Ouais. Mais on ne trouve rien du tout dans son appartement qui confirmerait que ce soit un meurtre. Ni qui confirmerait que ce soit un suicide d'ailleurs. Ouais. On ne trouve aucun élément. On voit juste qu'elle est morte. Nous, on a vraiment l'impression qu'elle a été poussée par la fenêtre. Euh, mais pff, aucune trace d'effraction ou de choses comme ça rien n'étaye rien aucune des deux thèses donc bon, on en reste là dessus et on part à la recherche de Pierre Baptiste qui est le dernier, euh, dernier acteur on va dire, important qui nous a été cité par Winwood euh, ce Pierre-Baptiste, cadreur de son état, que nous trouvons finalement euh, chez, je, je pense, chez lui, ou peut-être dans les studios, je ne sais plus, on repasse plusieurs fois par les studios, ouais. on va naviguer beaucoup dans la ville, entre les, les des studios et les hôtels, on les adresses des gens, outils, autres, des gens et, Voilà. Euh, on, on va passer un petit peu de, un petit peu de on temps, C'est est, on on on est pense, à, mais à chaque euh, fois il va traversé le sol euh, dans voilà. tous voilà. le sens, les euh, rencontres et avec les autochtones, etc. On passe là-dessus complètement. Et donc on trouve, sur, on trouve finalement ce Pierre Baptiste qui nous parle de, euh, de la un bobine. C'est surtout ça l'élément qui ouais. va nous apporter très intéressant. C'est que selon lui, euh, jusque-là, les, les bobines étaient considérées comme brûlées, disparues, pas tournées. Ça dépendait des versions. Lui nous dit qu'il y avait quand même, dans son souvenir, il restait des bobines. Il y avait des choses qui avaient été tournées. Il se rappelle plus bien combien il y en avait, des... c'est un peu flottant, mais il est sûr de son coup Il y a des choses qui ont été ramenées de cette expédition, de, enfin de ce, de ce tournage raté. Et il dit peut-être il y en a qui ont été laissées d'ailleurs, mais que pour ça. lui il y a forcément des bobines qui sont en ah Oui, C'est ça, donc oui. il, il nous ça fait un, appel, un petit speech comme ça qui nous... Comment ça se dire, Winwood nous a pas tout dit, c'est d'autres trucs qui commencent à renforcer aussi notre paranoïa le concernant parce qu'on se dit mais c'est quand même curieux pourquoi ce type là qui nous envoie enquêter nous cache une partie des faits peut très étrange, surtout une partie qui semble pas avoir d'importance. Bah, qui... On a tourné, on n'a pas tourné, le, le tournage est arrêté, et puis presque même un argument dans le bon sens. Vous vous rendez compte, j'ai tourné le début du film, j'ai à ouais, finir. C'est ça, débloquer ouais, ça. Bob des, bobines ça. Les, les bobines perdues, on sait très bien la valeur que ça prend historiquement. En plus, déjà déjà en 1928, il y avait des bobines de, de, du début du siècle qui ouais. commençaient à être cherchées, qui avaient une certaine valeur. Donc pour un producteur, c'est pas forcément une de. Intéressante... Alors est-ce qu'il les garde juste pour faire monter la valeur Parce qu'on ne sait pas. Ouais, ouais. Ouais. On sait pas du tout. Mais dans tous les cas, il, vous, il vous dit pas tout. Il veut pas, il nous dit pas tout. En sortant de chez Pierre Baptiste, nous retrouvons notre cher journaliste, hein, qui ne va pas nous lâcher, je ne le dirai pas à chaque fois, mais grosso modo dès qu'on fout les pieds dehors. On tombe sur cette Rosanna ah, Barlette euh, bon, qui, qui vient de euh, nous casser les pieds. Alors on finit par lui, de, lui lâcher des petites bribes d'infos en espérant avoir un retour qui ne viendra jamais. Euh, voilà. Et donc euh, cette Rosanna va nous casser un petit peu les pieds, mais en même temps on arrive à la lourder euh, généralement assez facilement, à la, à la semer assez facilement. Bon, euh, voilà. Elle n'aura pas plus d'incidence au final que, que ouais. ça. Euh, et donc euh, on retourne au, à la suite de cette affaire on retourne euh, au studio pour, euh, pour essayer de trouver cette fameuse bobine parce qu'on se dit eh ben, quand même s'il y a une bobine le minimum c'est de voir ce qu'il y a dessus et puis peut-être qu'il va y avoir pour nous des informations intéressantes donc là euh, Winwood nous laisse fouiller intégralement le bureau de von Farstein on fouille donc dans, le, dans les studios euh, les studios Winwood, les différents, euh, différents locaux hein. et on trouve euh, donc dans le, dans le bureau de von Farstein on retrouve des factures en allemand donc ça tombe plutôt pas mal puisque le comptable Samuel Hayes qui est rentré en cours de jeu parle allemand et en plus est comptable. Donc gagner, euh... gagner. <rire> gagner, gagné. Gagne. Gagne, gagne. Alors on... je me rappelle plus bien de quelle façon ça se déroule, mais en gros on comprend qu'il y, euh... y a un trou de 400 dollars un petit peu étrange euh... non, sur, sur ces factures sans trop savoir d'où ça vient. Euh, alors en même temps, après des renseignements, après faire le, avoir fait le tour du, du studio, après avoir bien fouillé, euh, euh, avoir... Matisse, voilà, réinterroger un petit peu tout le monde, on a refait le tour et tout le monde nous parle d'une lentille... Euh, d'une série de lentilles un petit peu particulière et, et peut-être que ce trou de 400$ pourrait correspondre ah, à un autre. 400$ serait de fabrication, de... De... Ouais, ce, serait... Et et ce serait sûrement ça parce que c'est la seule chose qui est pas dans le livre. On va bah, arriver à la conclusion. Bah, enfin, non, non, non, ouais, non. Mais on a du foirer ouais, effectivement, ouais. parce qu'on pas... n'arrive pas à conclure que les 400$ sont liés. On le comprend ouais. après par... ouais. en démontant les trucs. On entend parler d'un côté des lentilles, de l'autre côté de ce trou de 400$ et qu'a priori il s'agit quand même d'une technologie de pointe hein, sur le, le fameux jeu de lentilles sur mesure par Donc voilà, tout, tout mis bout à bout, on arrive à comprendre qu'il y a une histoire de lentille en plus de ça. Ceci étant dit, pas de, pas de bobine. Là on passe à côté d'un truc, on le saura, on le comprendra un petit peu après, mais on doit passer très probablement à côté de, à côté de quelque chose. Euh, dans le bureau de Fonfarstein, il euh, y, euh, y a un coffre euh, qu'on découvrira eh bien qu'on ne découvrira pas. C'est ça, le truc. C'est qu'on ne le découvrira pas. Bon, euh, parce que le, le local va brûler, c'est ça, hein euh, non. non, alors là, du coup, tu l'as enfondé avec le bureau de dans -E ah, au studio. Ouais. Non mais je veux dire... Oh, dans, dans le désert. désert. Dans le désert. Ah oui, oui, oh, oui bon. c'est ça. Oui, oui. oui Désolé, mais... <rire> ah, là, Encore une <rire> fois, ça... Attends, Attends, ça prend pas quelques coup, mois alors, alors c'est pour le, le, ça que je, que, gisais, je Je sais que les lentilles, on les a retrouvées... les lentilles, de toute façon, je les trouvais là-bas. Ouais, ouais, c'est ça. Les lentilles, on les a... C'est ça. C'est là où j'arrivais plus. J'étais plus sur mon coup. Euh, mais voilà, bon, de toute bon, façon les bureaux des, de marché bon, sont à chaque fois très parlants nous apportent à chaque fois un petit élément. Euh. Mais euh, voilà, bon, on a, eu le, on a le sentiment d'avoir fait un tout petit peu le tour de ce qu'on pouvait trouver. On re-rencontre, je vous passe les détails, on re-rencontre James Raven, euh, une petite scène euh, petite scène un peu bizarre où il raconte encore des choses très très étranges. Euh. Bon, vous voir les pour les dire. Euh... On va voir, où on prêt. Et, euh, qui nous montre. Et qui nous confie, euh, entre guillemets, qui nous prête, ouais. <rire> si on peut dire, deux, deux techniciens qui vont nous accompagner. Deux véhicules. Euh, deux véhicules, mais ils nous prêtent tout, bon, tout bon. le matos en fait qu'on lui... donne, voilà, en réalité, moins moins de de il n'est pas chez moi. Oui, oui, je ne sais pas. Il ne pas. Pas. Il répond toujours pas à nos questions concernant oui. les bobines mais pas chiant, il est quand même ce qu'il faut pour aller en, pour euh, enquêter mais il le budget quoi ouais. voilà il, est, il hésite pas il hésite pas sur la dépense manifestement le prince de babylone est un film qui lui tient à cœur ouais. donc il euh... vous, vous prête deux de, de chauffeurs techniciens multifonctions au bon nom euh, extrêmement originaux et extrêmement originaux Bill le machiniste et Bob le machiniste <rire> euh, donc deux, deux personnages à la personnalité extrêmement trempée comme vous pouvez l'imaginer, euh, extrêmement définis, très très carrés, hein, euh, mmh. pas du tout l'emploi. <rire> <rire> je vais prendre Franck de Boke. PSG PNJ Donc en l'occurrence, bon voilà. Ils prendront une importance certaine plus tard, d'ailleurs. Hein. Voilà, on, on, au départ, on ne soupçon, le soupçonne pas forcément, mais... Ah oui, j'ai oublié qu'avec nous, il euh, y a un personnage très très important qui est avec nous, c'est David Newell, hein, qui est toujours avec nous. Donc ce, cette, ce personnage un peu archéologue... Euh, oui. de, oh, euh, ouais, dont on a empaillé le singe il y a... Il y a quelques il y a, temps. Il y a quelques temps déjà. Euh, mais non, non c'était pas son singe. Puisque vous avez empaillé le singe après la mort du propriétaire. Non, non, non c'était pas lui. C'était le bon. même joueur, mais c'était pas. Ah, c'est oui, bah, voilà le problème aussi d'avoir des ah, une... TJ qui se succèdent. J'aurais dû finir les joueurs lui. à chaque fois qu'il y a un personnage. Tu Ouais. Ouais, fait que le scénar. Moi, je, je, je le fais sur la, la ligne intérieure, là. <rire> <Pour> fou, <quoi. rire> euh... Euh... Donc, euh... Donc, vous prenez la direction du désert avec tous le matos, les deux euh... chauffeurs qui vont conduire sur cette longue route. On passe par la route de San Bernardino, parce que ça nous aide, euh, est ça. on a est même le repère géographique. Et à San Bernardino, on tourne, on en s'enfonce encore plus dans le désert sur un sentier. Donc reprenons, vous partiez dans le désert mmh. suite à l'enquête de Los Angeles. Donc nous partons dans le désert euh, sur la route donc de San Bernardino euh, pour arriver euh, dans le canyon du diable. Donc euh, le, les lieux en fait, on découvre les lieux au fur et à mesure, on découvre euh, le, le désert. Euh, on arrive très rapidement dans des... Dans un, enfin très rapidement. Dès qu'on a atteint le désert, on arrive dans, dans une zone où il n'y a plus rien. On ouais, dire ouais. Euh, simplement, c'est comme son végétal, rien. C'est le soleil qui cogne, euh, du sable, et puis c'est la, la perte de moteur qui chauffe. Euh, euh, si, il si, y, y a quand même des, des pics rocheux, euh, qu'on voit se détacher probablement au loin en arrivant sur, le, sur la route, puisqu'on ira les visiter un petit peu plus Allez, parce que vous finissez dans... Je, je placerai la carte, non. donc vous êtes en fait dans, un... dans le... Quand vous arrivez oui. finalement, vous passez à un... Euh, ah, un col. Puisque oui, oui c'est ça. ça. l'intérieur de... On, voit, on, on arrive, arrive. presque dans un cratère ou dans, dans, dans le canyon. On, on pourrait le dire comme ça. Euh, canyon euh... Euh... Et donc voilà, le, canyon, le fameux canyon du diable. Euh... Nous arrivons donc euh, dans les studios de tournage. Bon, je vous passe, hein, y a eu, il s'est passé plusieurs choses sur le trajet. Bon. Euh, et... Et on arrive donc sur le, sur le, sur le, dans le studio, enfin dans les décors de, du tournage qui sont encore en grande partie en place. Euh, certains sont, sont détruits, mais enfin la, la grande majorité des, des, déco des, des décors, décors sont et même des, des bâtiments logistiques, oui, la plupart sont à peu près en bon état. C'est du préfabriqué et autres. Euh, Montage rapide en bois, euh, tout va plutôt bien sur le mmh. bateau. Euh... Enfin, ouais, il y a un peu de oui, ça qui es est passé. Et puis, euh, on, on est une vraie cantine, donc on va pouvoir faire ouais, se... du vrai manger. Ouais. Enfin, euh, voilà, ce, ce qui que... intéresse beaucoup le Captain notamment. Oui, oui et... et Bill s'y met tout de suite. Et Bill, des deux s'y met tout de suite. <rire> alors, Bill et Bob, ça, ça va être fluctuant hein, le, le, <rire> leurs appellations, parce voilà. que, pff, ils sont un petit peu, pour nous, ils sont encore un petit peu en liste ah bah, en ce moment-là. Ils sont peu peu déterminés déjà quand on les fiches de Pnj. Mais alors les ah, j'imagine <rire> qu'à par la tête <rire> c'est ça, ça celui la mèche et Bob. la mèche c'est ça Bi -bi -no bon l'essentiel voilà. bon, c'est que c'est qu'on sache qu'il s'agit de techniciens euh, donc nous arrivons au studio euh, fin de journée je pense en fin de journée ouais ouais tout à fait en euh... euh, fin de journée bah forcément toujours en fait. sympa la nuit. Enfin, forcément c'est plus sympa la nuit les, les, les décors de, de tournage euh, alors ce que je regarde euh, on arrive donc au studio et alors on fait le tour des studios et c'est là où j'ai un petit. Euh, on fait le tour des studios et euh, c'est là que je sais plus. Je sais qu'on trouve le. C'est à ce moment-là qu'on va trouver la lentille. C'est ce premier soir qu'on trouve la lentille. Oui, problème, ah, parce mais, que je... vous avez un grand bâtiment euh, à étage que vous allez garder comme votre QG. Il y a la cantine en dessous oui, et ouais. des bureaux en haut que vous aménagez en chambre. Parce que de toute façon vous ne voulez pas dormir séparément ensemble. <rire> oui. euh, je crois que c'est dans deux chambres que vous mettez les filles d'un côté et de l'autre. C'est ça. Euh, donc, il y a ce bâtiment là, et puis après il y a le petit bâtiment en long qui contient des bureaux, dont le bureau de Wernstein, oui, dont ça. un coffre et donc une lentille que vous trouvez. C'est là, dans un truc de jeu. Que... Oh, euh, Est-ce que vous trouvez une bobine Eh bien, non, non, pas là. <rire> <rire> pas la, là. La, la bobine ça a prendre un certain temps. Bon, on, on, on, euh, euh, on a dû oublier un truc, c'est pas possible. Alors, faut savoir que euh, là, c'est d'un point de vue purement technique, mais euh, on a quand même foiré pas mal nos jets de toc. Euh, donc on Ça est va, passé va, plusieurs bon. fois à côté de choses Et ouais. en se disant... Après coup on se dit qu'il bah, il y a forcément un truc en plus, on, on a dû zapper quelque chose et donc on revient truc plus sur, sur lequel hein. vous revenez, d'ailleurs je pense que plusieurs fois j'ai dû tolérer de ne pas refaire de jet -toc quand on quand dit en de cherche pile poids de là bon, ». Oui, oui. oui c'est euh, à dire qu'on a fini par tout battu euh, quoi. Ben. Je, je sais que voilà, j'ai laissé disparaître des trucs en toc raté quand c'était pas pour moi essentiel au scénario. En mode tant pis, il y a moins de trucs mais c'est comme ça. Il moins d'indices. Voilà. Mais tout ce qui est essentiel quand même, j'ai essayé de faire en sorte que vous les trouviez de partir de là-bas. En fait, voilà, je... d'ailleurs, je payais, je payais mon échec de MJ de <rire> j'ai laissé laissais courir des trucs et que du coup, vous n'aviez pas eu du tout. Euh, donc bon. En tout cas, le fait est que ça. On finit quand même par tomber dessus. Donc c'est pareil, là je vais au niveau chronologie, ça va être un peu fluctuant. Parce que de toute façon, je pense que pour les personnages, ça l'est. C'est-à-dire qu'on va, on va être maintenant lancé dans quelque chose de très très particulier. Parce que dès la première nuit, et une fois qu'on a trouvé cette, cette fameuse lentille, qu'on essaye de comprendre un peu comment ça peut marcher, euh, au départ on comprend pas vraiment. On voit bien que c'est une lentille, donc on regarde dedans évidemment. Euh, c'est un, un objectif, on pourrait dire. Hein. on pourrait euh, ah oui, pour, oui, pour, ça être pour, pour, facile à découvrir. ça. Euh, alors, excusez-moi, il y a mon chat qui est en train de marcher sur un livre, c'est pas supportable. Euh... Je l'ai poussé <rire> <rire> euh... Et donc voilà, on, a, on cherche un petit peu, mais on n'arrive pas vraiment à comprendre. Alors en regardant dedans, on a bien l'impression, on voit du bleu, beaucoup de bleu, euh, sans trop comprendre. Il insiste euh... <rire> <rire> Sur ce <rire> livre, c'est ça. C'est absolument à s'asseoir sur le scénario dis, tu... Oui, Non, c'est pas un scénario de merde, je suis désolé. Euh... Euh t'es même pas noir comme ça, tu peux pas. Euh... Euh... Donc voilà, on, on, on manipule ce machin-là sans trop bien comprendre. On voit qu'il y a une griffe qui permettrait de l'accrocher sur, sur une caméra, etc. On n'en est pas encore à, à aller chercher la caméra pour de bon. On le fera un petit peu après. Mmh. Euh, en fait, comme on a dit les Bob, qui sont des techniciens, étaient probablement prévus aussi pour ça, euh, qui eux connaissent le studio, sont déjà venus, connaissent le, le lieu, euh, sont déjà venus, et donc vont pouvoir nous indiquer où on peut trouver éventuellement une, une caméra, caméra on fera, ouais, ou ouais. où on peut trouver euh, que ça je une pompe à eau, ce genre de choses, voilà. Donc, euh, du coup, nos recherches sont très simplifiées par ça. Euh, et donc, dès la première nuit, euh, on est en train de discuter entre nous, en train d'organiser un petit peu le, le, le, la façon dont on va se passer la, la nuitée. On entend un énorme bruit à l'extérieur, un... Un, truc, un truc phénoménal, du, du métal, du verre pété, du... plein de bruit comme ça, très très assourdissant. Donc... Se rue à l'extérieur pour essayer de voir ce qui se passe. Et là, on découvre euh, que bah, nos voitures sont euh, pliées, euh, exactement comme si elles étaient passées un petit peu dans les casses. Hein, ah, elles euh, sont, elles sont, sont également démontées hein. il y a toutes les pièces des moteurs qui ont été enlevées. Elles sont intégralement défoncé. Il ne reste plus rien vraiment d'utilisable là-dedans. On les retrouve en petits bouts, euh, pliés, euh, comme si quelque chose d'extrêmement de, euh, de, fort et d'extrêmement rapide s'était rué là-dessus et avait intégralement démonté le truc. Ce qui commence à pas nous rassurer du tout du tout. Euh, et on, on commence à sentir pourquoi l'équipe est partie de, de ce plateau de tournage. Jusque là tout, tout allait bien, d'un seul coup ça vrille. Euh, la nuit va très très mal se, se passer, alors je vais vous passer, hein, parce que je ne me rappelle pas de tous les épisodes exacts, mais euh, en gros la, la nuit va quand même très très mal se passer, comme les prochaines nuits, je ne le dirai pas forcément, mais toutes <rire> les nuits vont très très mal se passer, euh, ça va aller de, euh, du simple objet qui tombe jusqu'à un PJ qui passe par la fenêtre poussé par une chose invisible. Euh, oui, un peu à droite à gauche, je pense que ça va... voilà. Les, les feux qui prennent euh, sans qu'on sache trop bien pourquoi, le, les équipements qui démarrent euh, alors qu'il n'y a aucune raison qu'ils démarrent à ce moment-là, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça, on va donc s'intéresser à la cabine de projection. Euh, ça ce sera le lendemain, euh, le lendemain on se réveille euh, après avoir passé une nuit épouvantable donc on va essayer de comprendre ce qui a pu se passer et donc la, le premier réflexe qu'on a c'est de chercher une cabine de projection euh, et c'est à cette occasion là qu'on va donc trouver la fameuse, euh, la fameuse bobine. Euh, je sais de plus de si c'est parce qu'on recherche bien ou parce que le MJ nous met le coffre sous le pif, je sais plus bien. Mais je sais qu'on tombe à chercher. De toute façon vous cherchez la projection, voilà, Alors, il fallait une bobine. Hein. On était en salaire. donc oui. une fois que vous avez trouvé les projecteurs oui. et que vous avez demandé à Billy Bob de les monter euh, sur la, la petite esplanade, c'est en plein air, l'écran mmh. d'ailleurs. C'est euh, pas coup. une salle de projection, ouais, ouais. c'est en plein air pour pouvoir faire ça et pendant qu'ils ont cette ça de toute façon. Projecteur ah. je on n'a pas d'utilité. Je vous remettez à chercher. À je genre, te rappelle euh, quand même que euh, pour les, les projections suivantes, la première on l'a fait effectivement à l'extérieur, mais je te rappelle que pour les projections oui. suivantes, on a décidé de laisser le projecteur à l'extérieur et de projeter sur un mur intérieur oui. par la fenêtre. <rire> par la fenêtre, c'est <rire> vous avez fait ça après. Oui, mais il me semble euh, que l'écran de toute façon, a été déchiré. Voilà, il y a eu des problèmes. Il euh, euh, y a eu un petit problème technique durant la projection, en fait. Donc euh, euh, euh, la projection. Je... Voilà. Dès <rire> Tout d'abord, alors sans Oui, au début, on Voilà, on voit donc une chevauchée de. Arabe, on voit donc quelques scènes tournées entre l'acteur principal James Raven et Monica Anikova. Mm -hmm. On voit, on voit là, on voit des, des, des ben, somme toute un tournage, tout ce qui est plus classique, on pourrait dire pour 1928. Euh, et Évidemment, on nous prend l'idée, hein, bien sûr. A une, on a une caméra, on a une lentille qui a dû coûter 400 dollars à fabriquer, ou en tout cas, ben, du ben, une fortune à fabriquer est très très particulière. On sait que Von farstein se promenait dans le désert, on a appris que Von farstein se promenait dans le désert avec cette lentille, on se dit tout ça doit quand même avoir un lien euh, et on finit par se décider à projeter euh, avec tout le recul ouais, et tout, la... pas derrière. <rire> tout, tout, le, tout le stress rapidement ouais. à se dire bah ben, on va projeter le film avec cette, cette lentille voir si mmh ça révèlerait quelque chose parce qu'en dehors de faire du bleu, elle doit probablement avoir un intérêt cette lentille. C'est un filtre quelconque Voilà, c'est pas ça ne peut pas être qu'un filtre bleu. Polarisant ça coûte pas 400 dollars. Donc on euh... <rire> <Enfin, rire> pas sur mesure. <rire> vrai que et si, c est c est tout... au, voilà, on On monte donc cette lentille et là on regarde on le regarde de nouveau. Alors on euh, sur donc la bobine de nouveau à euh, rabe sauf que cette fois-ci et euh, eh bien derrière le derrière cette chevauchée, on voit des créatures euh, bah, où, Physique vaguement humanoïde, c'est à dire avec des bras et des jambes, quoi euh, qui ressemble plus à des ombres euh, mmh, euh, cauchemardesques, lointains sur cette scène là, très très loin flou, de et Des euh, choses bah, qui apparaissaient pas euh, sans qui, qui, qui ont rien à foutre dans le champ en fait. C'est voilà. plutôt ça qui n'a rien à foutre dans le champ et qui a pas, pas C'est assez étrange. Bon, on continue la projection et arrive le la fameuse scène de champ contre champ entre les deux acteurs, et c'est à cette occasion là qu'on voit. Derrière donc James Raven, tout, tout costumé et on voit derrière lui une, une, une énorme créature euh, voilà, aux yeux difformes. Alors j'ai noté hein, euh, euh, la bouche euh, complètement distordue, les dents acérées, euh, des poils un peu partout, le nez euh, taillé à la serpe. Enfin vraiment une créature, une créature, de cauchemar qui se dresse derrière James Raven. Euh, et, euh, et puis c'est à peu près tout. Mais et on voit la troisième scène. La troisième où elle est toute seule euh, sur son ça. allongé. Et en fait, euh, du coup, mmh. la créature caresse de ses ongles euh, sa robe, ce qui faisait les petites ondulations que vous aviez pris pour du vent à la base. Et en fait, la, voilà, et la Miss qui est en fait terrorisée mais cachée parce que c'est une bonne actrice, je crois que quelqu'un le voit. Euh, quelqu oui, oui, le oui, parce, parce que je l'ai noté. Sentiment génial. de peur de dégoûté. Voilà, et qui Donc, en fait euh, oui. ne <rire> transcrit que quand vous voyez ce qui <rire> se passe parce qu'elle bah, doit sentir sans voir cette euh, immonde créature qui la caresse de ses ongles longs. Voilà, donc, donc là, bon, bah, ça ne fait plus un pli, on, sait, on commence à comprendre que, même si on s'en doutait un petit peu, mais on commence à mettre une forme, en tout cas un, un, une silhouette sur, le, sur la chose qu'on recherche.